Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante de business. Alors aujourd'hui les amis, je vais vous expliquer comment vous lancer dans une des activités les plus fiables sur internet. Euh, J'ai nommé Tirus. Mais avant de commencer, les amis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner, bien évidemment. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et si vous savez que ma vidéo peut aider un prospect, un de vos clients, un de vos fiers, à mieux comprendre l'opportunité, n'hésitez pas à la partager. Alors aujourd'hui, les amis, comme je disais tantôt, je vais encore vous parler de tirs aujourd'hui je viens particulièrement vous parler euh, du, de son programme de licence c'est à dire euh, tirus à euh, un programme de tirus à un programme de quatre licences la plus petite c'est à dire la plus facile et la moins chère c'est la licence easy ou licence facile donc que je vous encourage à rejoindre. Déjà pour ceux qui ne savent pas, TIRUS est une entreprise russe basée en Suisse. Et TIRUS a développé différentes euh, directions d'activité. TIRUS fait dans l'immobilier, TIRUS fait dans la crypto-monnaie, TIRUS a sa propre crypto-monnaie. TIRUS fait dans la charité, bien entendu, faut aussi dans les technologies, les, les, les technologies de l'information et de la communication donc euh, tirus fait aussi dans les actions donc si euh, vous ne voulez pas faire dans le marketing si vous ne voulez pas faire dans le marketing tirus fait dans l'achat des actions. Donc, vous pouvez décider d'acheter les actions et les laisser prendre de la valeur et ensuite les revendre. Donc, euh, aussi, j'ai manqué quoi Tirus fait dans les technologies de l'information et de la communication, donc les NTIC que vous connaissez tous. Tirus fait... Euh Tyrus fait aussi dans le microcrédit, ça sont les nouveaux produits de Tyrus, hein, les, les produits de, de santé, euh, les microcrédits. Tyrus fait dans le casino en ligne, donc ouf, que de choses. Tyrus fait dans le fast money que vous connaissez déjà. Et donc, j'ai plus besoin de vanter les mérites. Donc, euh, là, euh, on va faire une vidéo à part. J'ai déjà fait une vidéo dessus, j'en je ferai. Euh, comme vous pouvez voir déjà, j'ai déjà cinq fois, je suis au cinquième tour de gagner mes 300 dollars avec Tyrus. Donc, euh, excusez-moi, c'est pas facile. <rire> Ah, ok donc comme je disais tantôt il y a le programme de licences alors ce qui est intéressant avec ce programme de licence, c'est que avec seulement euh, 10,3 dollars c'est à dire vous entrez euh, à l'anneau des 10 dollars pourquoi 10,3 parce que ici si on souscrit en perfect money et les frais de, de réseau se s'élèvent à, à peu près euh, 0,2 ou 3 dollars entre du genre donc ce que je vais vous encourager les amis aujourd'hui, c'est que sachez que avec les licences de TIRUS, vous pouvez changer votre vie. Si vous n'avez pas un gros capital, vous ne pouvez pas investir 25 dollars dans les autres plateformes, mais avec TIRUS, vous avez l'opportunité de commencer à, soi, à, à 10 dollars et de finir à la note 10. Ici à la note 10, sachez qu'on gagne 72 000 dollars. Je dis encore 72 000 dollars. Donc, vous investissez 10 dollars pour gagner 72 000 dollars. Maintenant, en combien de temps tout déterminera Tout euh, dépendra de vous. Tout dépendra de votre dynamisme. Euh, parce que le programme des licences est purement MLM. Je dis encore purement MLM. Pourquoi Comment ça se passe Voilà, on dans le vif du sujet. Comment ça se passe Avec Tyrus Dès que vous achetez votre licence, vous êtes positionné au centre d'un anneau qui a quatre positions autour de vous. Voilà les anneaux en question. Maintenant, maintenant, lorsque vous invitez deux personnes au minimum, idéalement quatre, parce que dès que vous, les quatre positions sont occupées, vous passez à l'anneau 2. Maintenant, il y a une autre possibilité. Quand vous avez une équipe dynamique, lorsque vous parrainez, une personne, deux personnes. Lorsque la personne, votre premier fiole parraine une personne, elle occupe votre troisième position. Lorsque votre deuxième fiel parraine une personne, parraine son premier fiole, euh, son fiel va occuper votre quatrième position. Ce qui signifie en réalité que si vous parrainez deux personnes au minimum, quand chacun va parrainer une, une personne, vous bouclez votre anneau et vous passez l'anneau 2 et c'est le même process lorsque celui qui est positionné ici c'est à dire lorsque votre fiel ici aura bouclé son anneau 1 il vient se repositionner là ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite maintenant qu'est ce qu'on gagne quand vous bouclez l'anneau 1 vous gagnez 30 dollars hum? vous gagnez 30 dollars Ici, les 30 dollars sont automatiquement réinvestis pour votre accès à l'anneau 2. Parce que l'anneau 2 coûte 30 dollars. Voyez, l'anneau 2 coûte 30 dollars. Excusez-moi, oh là là, je suis sollicitée. sollicité. Ah, ya. Encore. Donc, euh, comme je disais, l'anneau 2 coûte 30 dollars. Comme vous pouvez voir ici, coste ici, c'est le prix, le coût de cet anneau. -ci. Donc, pour être à l'anneau 2. Et sachez que vous ne pouvez pas atterrir à un anneau sans avoir fini le précédent. Pareil pour les licences. Vous ne pouvez pas arriver à la licence médium sans avoir euh, acheté la licence Easy. Donc, vous pouvez acheter toutes les licences au même moment, mais une après l'autre. Et avancer avec les, elles tout au même moment. Donc, euh, ici, au premier tour, vous voyez ici les tours reinvest, one reinvest two. Qu'est-ce que ça signifie La première fois que vous terminez votre anneau 2, vous gagnez 90 dollars. Euh, 50 dollars, hmm? sont, vous voyez, utilisés automatiquement pour vous envoyer à l'anneau 3, voilà, parce que le réinvestissement est automatique, on vous aide à avancer, et les 30 autres dollars, vous les empochez, moi je les ai déjà empochés, maintenant, la prochaine fois, alors les autres fois que vous allez terminer l'anneau 2, vous allez gagner 80, euh, 80 dollars. Donc, moi, ici, la deuxième fois que j'ai bouclé cette anneau-ci, j'ai eu mes 80 dollars preuve à l'appui. Je vais vous montrer. Donc, euh, voilà, il est où les 80, 80, voilà. Donc, euh, ici, vous voyez, j'ai clôturé l'anneau-ci. Quand j'ai clôturé l'anneau 2, normalement, on gagne 90 dollars. Il y a 10 dollars parce qu'il y a un système de réinvestissement automatique qui sont réinvesti automatiquement au niveau de mon nom 2. ce qui m'avait avec Tivi c'est que vous gagnez même si vous avez à boucler dans nous à chaque fois que vous allez boucler ça derrière vous même si vous êtes en avant vous continuez à gagner c'est très intéressant comme programme donc 10 dollars ont été réinvestis et il m'en est resté 81 dollars que j'ai reçu les amis que j'ai reçu ici vous pouvez voir j'ai reçu et hier j'ai fait un petit retrait voilà. Donc, du coup, dans ma balance, il reste ceci. Donc, on revient dans nos licences. J'étais tantôt en train de dire qu'avec TIRUS, vous pouvez commencer avec seulement 10 dollars. Donc, avec les 20, 30, quelque chose. Alors, on prend CFA, vous pouvez commencer TIRUS avec seulement euh, combien? 7000 francs. Au hum moins de 10 000. Avec TIRUS, vous pouvez vous lancer avec 7000 francs pour gagner 72 000 dollars. Et oui, c'est essentiellement basé sur le marketing, donc le parrainage. Comment parrainer sera l'objet de ma prochaine vidéo pour vous montrer comment euh, trouver facilement des prospects sur Internet. C'est très facile, les amis. Mais déjà, ce qu'il faut, c'est que vous commencez. Il faut déjà commencer. Avec Thierry, c'est un système de débordement automatique. C'est-à-dire que vous pouvez arriver à l'anneau de ça, même avoir parrainé une seule personne. Ah bah il suffit juste d'être dans mon équipe parce que vous savez, chez moi les fioles ça coule. Hein. Donc euh, vous vous parrainez les heures après les autres. Donc tu te retrouves mal à nos deux à gagner 30 dollars, 80 dollars sans avoir parrainé ces personnes personne. C'est pas ce que je vous encourage à faire parce que ça met plus long, parce que vous n'êtes pas le seul fiol Donc vous ne savez pas le quantien chez vous serez. Donc je vous invite à être dynamique. Le secret du parrainage c'est de partager. Je ne dis pas d'aller rêver votre mère, votre père, votre frère et tout, non ils sont tous sur internet dans vos groupes donc voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura aidé à vous lancer sachez que sur chacun de, je vais euh, faire une vidéo claire, euh, plus claire parce que là j'étais un peu en mode pratique je fais une vidéo plus claire pour expliquer le système des anneaux ou alors je vais faire court je vais vous partager sur ma chaîne la vidéo d'un confrère qui a déjà présenté euh, en, en, en simplifié Comment ça marche des années donc j'espère que la vidéo vous a aidé n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire je vous laisserai aussi les différents liens d'inscription en commentaire uniquement pour le programme licence donc on se dit à très bientôt pour une future vidéo ciao ciao